Salut les pépiniéristes, les planteuses et les planteurs d'arbres Cette semaine, plein de choses qui se sont passées. Lundi, c'était égourmandage, ébourgeonnage des feuilles. Donc ça, je vous le montre ce jour. Hop. Ensuite, on a eu deux jours de broyage de BRF pour faire du BRF, donc du bois raméal fragmenté. Donc deux jours de broyage. Ensuite, eh l'étalage va commencer ici sur le sol. Euh Ensuite, euh, une journée de design chez des clients, du design de jardin euh, nourricier notamment. Et puis une journée vente, vente sur un petit marché à la ferme. Alors une petite journée de vente de plants maraîchers, de légumes pour le jardin, mais donc également de mes plants à moi et euh, des plantes médicinales à Virginie, enfin des plantes transformées. Donc cette semaine, très bien remplie vous avez droit à un récapitulatif de toute la semaine dans cette vidéo. Bon visionnage Allez, commençons par euh, les arbres greffés. Alors tout pousse. Je vous en montre euh, quelques-uns au passage. Voilà, ça pousse. Alors c'est un petit peu le moment critique pour les greffes, parce que euh, elles ont eu assez d'énergie, si vous voulez, un greffon là. Cette partie-là de la greffe, c'est le greffon, donc, je vous rappelle. Il a de l'énergie en lui. Il y a de la sève, il y a de l'humidité, c'est enfermé là entre le mastic et le scotch, donc il y a de l'énergie. Son écorce est capable de faire un peu de photosynthèse, donc c'est capable de démarrer ses feuilles juste avec son énergie. Le truc, c'est qu'il va être limité en énergie parce qu'il a déjà en stock. Et donc, à un moment donné, si la greffe n'a pas prise et qu'il n'est pas capable de prendre le relais ça va mourir donc le point critique entre guillemets pour vous c'est de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir euh, réussi la greffe c'est que vous allez devoir attendre que vos greffes soient assez grandes pour être sûr qu'elles soient réussies et ouais c'est triste à dire mais c'est comme ça alors avec les événements euh, récents c'est à dire pas beaucoup de pluie c'est un petit peu dur de... comment dire c'est justement c'est plus rapide de, de savoir si il, la greffe est ratée ou pas parce que vos bourgeons de greffe ratée meurent beaucoup plus vite puisque vraiment ils n'ont pas d'humidité, ça sèche très vite en revanche si c'est alimenté ça va commencer à se développer donc c'est le cas comme celui que je viens de vous montrer là là ça se développe, là on est sur du quasiment certain que la greffe soit réussie si on regarde l'intermédiaire ici, celui-là est potentiellement raté. Donc on va voir. Il a plus ce week-end, donc ça réhumidifie le sol, donc les arbres vont pouvoir repartir de plus belle. Donc c'est un petit peu le moment où tout peut encore réussir, ou une partie peut encore rater. Deuxième chose, sur vos greffons, par moment il y a des fleurs. Une fleur ne fera jamais de bois. Donc moi je les tire en espérant qu'il y ait un bourgeon latent à bois qui se démarre d'un autre côté. Bon ici sur ce greffon, il y en a déjà un sur le deuxième bourgeon. Donc là ça ira. Donc tirez les fleurs en tout cas, ça c'est sûr. Parce qu'elles vont épuiser votre plan pour rien. Donc troisième chose, ce que vous m'avez vu faire dans l'introduction de cette vidéo, c'est les gourmandages. Donc vous tirez tout ce qui pousse en dessous de la greffe. Vous voyez là, si je regarde en dessous la greffe, là ça pousse, là ça pousse, voilà, il y a plusieurs endroits qui poussent. Donc ça, vous le faites tout du long, sous vos greffes. C'est préférable de le faire sur les pommiers poiriers. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais dans la vidéo sur le suivi après greffe, c'est capital de le faire sur... Les pruniers, alors les pruniers, ils ont déjà bien poussé, donc là, c'est mes bleus qui sont là, là. Hop, par là, là. Les rouges juste devant, c'est les cerisiers, qui ont bien démarré également. Donc tout ça, ça avait des beaux rejets. Et les cerisiers, les pruniers, ça a le principal défaut de pousser très, très vite sous la greffe. Donc c'est une opération à faire absolument toutes les semaines. Même si vous pouvez y aller plusieurs fois dans la semaine, n'hésitez pas. Moi je le fais au minimum une fois par semaine pour être sûr de ne pas me rater. Le rang a été mulché avec de la tonte. Voilà, là c'est vraiment pour euh, au pied des arbres. Et les rangs, les passe-pieds, les interrangs exactement, vont être mulchés de BRF, donc avec une bonne couche de BRF. Donc, je ne vais pas vous montrer forcément cette semaine l'étalage du BRF, parce que je ne vais pas avoir le temps. Mais, euh, vous allez voir le, le tas de BRF qui va arriver là, mercredi soir, il sera là. Voilà. Du côté des boutures, alors on a fait un bon désherbage la semaine dernière avec Enora, donc c'est cool, parce que là... Clairement, les, les petits fruits en profitent à fond. Alors, évidemment, le désherbage sera à, renou sera à renouveler régulièrement. Parce que sinon, on va se faire envahir sur tous les premiers temps. Et donc, on voit que bah, ça a déjà bien, bien poussé pour la plupart des petits fruits. Là, par exemple, je suis sur une ligne de goji. Voilà, ah, c'est joli. C'est joli, on a des belles pousses déjà de de 3 pouces de 20 cm euh, largement sur tous les plans Les cassissiers, alors c'est pareil que pour les arbres greffés, il y a des fleurs qui vont apparaître sur beaucoup de, de vos boutures, donc euh, bah ça fait partie du job de les tirer également, parce que sinon ça va vous épuiser les jeunes boutures qui ne sont absolument pas prêtes pour fournir du fruit et en même temps faire une pousse à bois. Donc je vous le rappelle, moi, je veux faire des plants avec des belles branches. Donc, pousse à bois. Donc là, vu que c'est bien désherbé, je peux vous dire que tout ce qui est vert, c'est réellement les plants qui poussent. À quelques exceptions près, là-bas, ce que je vois là maintenant. On a oublié une zone, on dirait. Donc, des cassis, des casseilles, des groseilles, des... des sol osier pour la vannerie des grosailles à macros et des porte-greffes qui sont en train de démarrer donc le paillage cos de sarrasin a été également terminé hein, la semaine dernière avec Enora en tout cas de ce côté ci comme ça doit coûter hyper cher un truc comme ça euh, ça c'est euh... des achats groupés de matériel fabriqué en Inde que okay. des groupes de permaculteurs ont initié il y a 7-8 ans peut-être ou même un peu plus et du coup, ils ont fait des tous les ans, ils faisaient des achats groupés. Là, on a essayé de se greffer un l'an dernier, l'année d'avant, mais enfin, il n'y en a pas vraiment eu d'autres. Donc, le copain, lui, il en avait acheté un il y a un moment, déjà. C'était à peu près 50 balles, quoi. 100 balles, c'est un peu de très Donc, il avait peut-être 600 balles en tout. Bon, ben voilà de l'ortie fraîchement coupée pour euh, pour faire du purin d'ortie donc on va mettre tout ça dans des bacs, pardon enfin, un bac à mon avis et on va recouvrir ça d'eau bon c'est sûrement un petit peu sombre c'est normal je suis dans une pièce un peu sombre euh... C'est là où je suis en train de préparer mon premier purin d'ortie. Donc en réalité c'est un de mes poulaillers, un hein, des bâtiments que j'ai construit pour faire poulailler ici, qui est en vide sanitaire, hein, mes poules sont dans leur, euh, dans leur poulailler mobile. Et donc je l'utilise, je suis en train de le refaire d'ailleurs en passant, hein, je suis en train de refaire pas mal de choses dedans. C'est un endroit où il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas froid non plus, c'est un endroit où il y a pas mal d'inertie dans les murs et dans le sol. Et c'est un endroit, du coup, qui va être ombré aussi pour pouvoir faire le purin. L'idéal, c'est d'avoir une température autour de 15 degrés, entre 15 et 20 degrés, à peu près constante, ce qui est à peu près le cas en ce moment, pour que la fermentation se passe bien. En tout cas, il faut que ce soit au moins au-dessus de 10 degrés euh, régulièrement pour que la fermentation se passe bien et pas trop vite. Un purin qui fermente trop vite est dur à gérer. Et donc, euh, bah vous l'avez vu dans, dans au moment du broyage, je, la seconde étape après avoir broyé mes orties, c'est de les mettre dans des bacs, comme ceci, remplir d'orties, tasser, et recouvrir d'eau. Voilà, moi je ne me prends pas plus la tête, je n'ai pas pesé les orties. Donc là, la mousse qui est là, permet d'être de, de, sûr que en fait, ça fermente, hein, tout simplement. Donc là, je brasse pour alors j'ai un peu de débordement, je, le si faut. Je brasse pour pouvoir réoxygéner, oxygéniser, avec de l'oxygène, remettre de l'air dans le mélange, dans le purin en préparation. donc là il y a de la mousse c'est parce que ça fermente tranquillement donc ça depuis que je l'ai fabriqué là. donc on l'a préparé vendredi jeudi et vendredi là je suis lundi donc je l'ai déjà brassé deux, trois fois donc euh, idéalement tous les jours histoire que que la fermentation se passe bien et que ça ne soit, soit pas bloqué dessous, donc il faut le faire régulièrement. Et après je remets cette palette là dessus, histoire de garder, euh, garder bien les, les éléments euh, dans le bac et pas que ça déborde, parce que là on voit que, que ça peut avoir tendance à déborder vu que ça flotte un peu. Et donc je vais faire ça pendant euh, en tout une dizaine de jours, jusqu'à ce que la fermentation soit terminée en fait. donc là on était sur le chantier BRF pendant deux jours, mardi mercredi au moment où je prends la vidéo, on est sur la fin de journée du mardi euh, la fin en tout cas de la première partie du chantier, donc c'est pour ça que le tas est tout petit c'était un tas qui faisait au moins 40 mètres de long avec des branchages de 3-4 mètres de long de moyenne et sur au moins 2 mètres de haut donc un bon volume de bois et on avait à peu près l'équivalent pour le mercredi également. Je tiens à remercier tous mes bénévoles, et courageux pour ce chantier. Il y a Michel, Cédric, puis le bonjour également Justine et Denis. Il y a Aurélien qui était là aussi, et puis euh, Stéphane évidemment. Également Capucine qui était parmi nous. Et puis le mardi, euh, à nouveau Michel et puis Juliette qui est venue également nous aider. Mon pinceau. Mon pinceau. Bon, bah tel que Smog le dragon dans son mais voici dans mon tas de BRF de broya raméal fragmenté tout frais, tout fraîchement fait comme vous l'avez vu. Presque 40 mètres cubes. J'en vends quelques mètres cubes au passant et en passant et puis et puis ça me fait à peu près 35 mètres ouais, cubes, entre 33 et 35 mètres cubes peut-être à, à disposition pour mettre sur mes pieds mères et surtout sur la pépinière. Voilà, un gros chantier de deux jours pour faire tout ça, donc c'est cool. Je vous le montre. Donc ça c'est un des tas. Hop. Celui qui est à la ferme et j'ai à peu près l'équivalent, même un peu plus, à la pépinière. you <laughs> C'est <laughs>